aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier une page depuis une interface publique alors depuis peu on a ce menu administration qui est disponible depuis l'interface publique et euh, dans cette version euh, nous avons ajouté trois entrées de menu qui sont configuration du profil configuration de la page et ajouter une boîte configuration du profil et configuration de la page sont les interfaces qu'on retrouvait en back office en administration qui maintenant sont disponibles disponible sous forme de pop-up depuis l'interface publique. Donc par exemple, là en configurant mon profil, je peux changer la disposition de mes colonnes. Alors là, je vais rajouter une troisième colonne, par exemple, qu'on va mettre à 20% du site. Voilà, je valide. La page se recharge et ma troisième colonne est rajoutée sur la droite. En utilisant la fonctionnalité de déplacement des boîtes, qui est activable ou désactivable depuis l'administration. Je peux prendre évidemment une boîte et la rajouter dans la troisième colonne. Voilà. De même, nous avons le menu configuration de la page qui rouvre en pop-up euh, cette administration qui était disponible avant en back-office, et qui l'est toujours par ailleurs. Euh, et je peux prendre donc euh, mes boîtes, les déplacer ou en créer de nouvelles. Le troisième menu qui euh, permet d'ajouter une boîte dans ma page, dans la colonne de contenu, donc soit la colonne du milieu si je suis en deux ou trois divisions, sinon la seule colonne qu'il y a si je suis en une seule division. Mais plutôt que de proposer les types de boîtes et de faire tout le paramétrage, nous allons voir que nous proposons maintenant des boîtes pré-paramétrées. Par exemple, pour les articles, je peux directement choisir une boîte article en mode euh, accordéon. Donc, quand je clique sur le, euh, ce modèle, il est rajouté directement à la page et on ouvre euh, la boîte de configuration pour terminer la configuration. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que la boîte article est déjà rajoutée en mode euh, accordéon. Voilà. Par exemple, je peux aussi euh, rajouter d'autres types de boîtes. Euh, voilà, donc là, on a les différents articles, on a les agendas, les domaines, les nombre de boîtes euh, plus avancées. Euh, par exemple, pour ajouter un kiosque notice en mode mur, je peux juste cliquer sur euh, le mur de notice. Il se rajoute à ma page d'accueil. Je peux continuer à la paramétrer. Si je mets coup de cœur, voilà, et ensuite je peux évidemment euh, changer son emplacement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette démonstration et bientôt pour une prochaine démonstration.